Quel est ce mécanisme naturel qui vous empêche d'arrêter de fumer La semaine dernière, je vous disais dans une série de vidéos, que je vous invite bien entendu à regarder si vous les avez ratées qu'un fumeur était coincé entre deux peurs majeures qui l'empêchaient d'arrêter de fumer. D'un côté, sa peur de mourir et de l'autre, justement, sa peur d'arrêter. Je vous disais aussi que la peur d'arrêter étant la peur qu'un fumeur allait devoir affronter. En premier, elle était la plus puissante de ces deux peurs. Aujourd'hui, je voudrais vous en dire plus sur le mécanisme de la peur et vous expliquer pourquoi la peur est véritablement au cœur du piège du tabac. Alors pour commencer, à quoi sert la peur La peur, c'est un mécanisme de défense qui est censé nous prémunir du danger. Lorsque nous faisons face à un danger, notre corps se met en mode survie et va réaliser tout un tas de modifications internes qui vont nous permettre soit d'affronter ce danger, soit de le fuir. Lorsque nous étions des hommes préhistoriques et que nous étions poursuivis par un tigre à dents de sabre, il était beaucoup plus facile de se barrer en courant et de se cacher plutôt que de l'affronter et de le combattre. Il est donc beaucoup plus facile de fuir ses peurs plutôt que de les affronter, on ne peut rien y faire, nous sommes naturellement programmés ainsi. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on remplace un homme préhistorique par un fumeur et un tigre à dents de sabre par son arrêt du tabac Exactement la même chose. Plutôt que d'affronter sa peur d'arrêter, un fumeur va tout faire pour la fuir. Alors il va se raconter de belles histoires pour diminuer l'intensité de sa peur en se disant que la cigarette n'est pas si dangereuse que ça. Qu'il connaît un voisin qui a fumé toute sa vie et qui est mort à 90 ans dans son lit de sa belle mort tout un tas d'excuses qu'un fumeur aime à se raconter pour se rassurer et que si vous êtes fumeur, vous connaissez sans doute par cœur. Ainsi, pour réussir votre sevrage, vous n'avez pas le choix, il va falloir affronter votre peur d'arrêter. Problème, l'industrie du tabac fait tout pour stigmatiser vos peurs de fumeurs. Mais je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne rien rater.